Bon, mais bonjour à, à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce nouveau Lundi des Restes qui est consacré au livre so « L'économie solidaire en mouvement » qui est paru à l'occasion des 10 ans du MES. Alors, Ce livre collectif a été dirigé donc, par Josette Combes, membre fondateur du Réseau interuniversitaire de l'économie sociale et solidaire, coprésidente du MES, par Bruno Lagnier, délégué général du MES, membre du comité de pilotage du collectif pour la transition citoyenne, je ne donne pas tous vos titres parce qu'il y en a beaucoup, hein, vous, vous pourrez compléter, et par Jean-Louis Laville qui est sociologue, économiste, prof au CNAM et titulaire de la chaire d'économie solidaire au CNAM donc, et qui a dirigé beaucoup de livres chez ERES qui continue <rire> voilà donc euh, ben, je vous laisse la parole pour la présentation de ce livre bon donc euh, c'est moi qui commence euh, donc ce, ce livre nous l'avons conçu au départ euh, comme euh, parce que le MES fêté ses 20 ans en 2022 Pardon, mais c'était voilà, 20 ans, on était un peu plus vieux qu'annoncé. Qu et l'ouvrage a été conçu pour donner la parole à ceux et à celles qui ont été et sont encore impliqués dans le développement de cette économie. Donc, il croise les voies d'acteurs de terrain, de chercheurs, d'élus qui ont choisi de développer une économie qui a pour focus central la citoyenneté économique, la démocratie participative, c'est-à-dire le droit de se mêler de ce qui nous regarde. Alors, elle s'est dans un premier temps introduite dans les failles laissées par le marché et l'État, dans un tissu économique et social <cười> détérioré, qui laissait en jachère des pans entiers d'activités destinées à améliorer la vie quotidienne et qu'on a baptisé alors « services de proximité ». Donc les crèches parentales, les régies de quartier, les maisons de chômeurs, etc. Et puis après, l'économie solidaire a peu à peu envahi tous les domaines de l'activité humaine destinés à satisfaire les besoins essentiels. Pour en modifier les modes de faire, en substituant à la recherche pardon, du profit maximal, qui est devenu l'alpha et l'oméga de l'activité économique ultra-libérale, la recherche de cohésion sociale. Alors, les promoteurs de l'économie solidaire considèrent que l'économie doit être au service du vivant et de la paix entre les humains. Ce qui paraissait à première vue comme un vœu pieux, une sympathique utopie, commence à démontrer que c'est une voie sinon la seule, pour faire face aux enjeux qui deviennent de plus en plus urgents. Euh, réduire l'empreinte carbone de l'espace humain, cesser de détruire les biotopes de la faune et de la flore, établir un équilibre dans la répartition des richesses, éradiquer toutes les formes de ségrégation. Et donc l'économie solidaire promeut justice sociale, vigilance écologique et démocratie économique. Et de ces trois fondamentaux se décline ce qu'on va retrouver au cours de cet ouvrage avec un impératif central, avant tout ne pas nuire. Dans le manifeste de 1995, 1995 qui est le premier manifeste qui est en fait l'anniversaire vraiment de la mise en cohésion des différents acteurs qui travaillaient dans ce domaine, il a été précisé que la réflexion sur les pratiques est le seul moyen d'aboutir à une conception pertinente de l'économie solidaire. C'est pour ça que nous avons souhaité multiplier les exemples de réalisation pour mettre en valeur le, le riche éventail d'innovations qui se sont succédées au cours de, des 20 dernières années, même si certaines sont plus anciennes, et s'il en manque sans doute quelques-unes, nous ne pouvions pas vraiment prétendre à l'exhaustivité. Les auteurs donc ont accepté le, le pari de livrer la quintessence de leur expérience dans des textes très courts afin que nous puissions en agglomérer un grand nombre. À partir de, de, de la date de, de la création, beaucoup d'expériences se structurent, comme les AMAP, le réseau interuniversitaire, les monnaies locales, etc. Tout à l'heure, Bruno en fera le détail beaucoup plus fouillé. C'est que le plaidoyer et le foisonnement des actions ont eu un effet démultiplicateur. Euh, le MES, le mouvement donc, et ses antennes régionales ont, ont accompagné ce déploiement. De même, le rôle des chercheurs est fondamental, qui permet aux acteurs de ressaisir les spécificités de leur démarche, de trouver une légitimité auprès d'instances publiques et surtout de croiser leurs expériences en s'outillant mutuellement la reconnaissance de la qualité de cette économie euh, par la création d'un premier secrétariat d'État et par un réseau d'élus territoriaux a, a grandement participé à, à l'essaimage, de même que la loi Amont en 2014 a permis un essor supplémentaire. Donc l'économie solidaire a d'emblée revendiqué sa dimension politique les processus de gouvernance horizontale, à rebours des systèmes pyramidaux qui concentrent le pouvoir de décision entre les mains d'un nombre réduit de décideurs, dont sont exclus ceux qui créent la richesse par leur travail. La recherche de parité, même si ce n'est pas toujours avéré dans les grandes entreprises de l'économie sociale, le choix des objets de la production délibérément orienté vers la qualité de vie au quotidien, faisant appel aux ressources et aux compétences locales, bannissant la consommation de gadgets importés. Le recours aux matériaux issus des déchetteries pour leur donner une seconde vie et éviter le gaspillage. Autant de positionnements qui relèvent de la gestion de la cité au sens noble et qui rejoignent d'autres initiatives délibérément orientées vers la protection des communs. Alors, Le MES n'est pas une unité, il euh, ne faut pas que je dépasse mon temps, je l'ai déjà dépassé peut-être. Nous ne sommes pas isolés, nous travaillons en, en lien étroit avec beaucoup d'autres collectifs et certains de, responsables de ces collectifs sont dans le, dans le livre. Nous proposons donc dans ce livre un étayage historique, euh, théorique, un panorama et le dialogue établi avec ces autres réseaux, ainsi qu'une perspective internationale et européenne, et enfin une vision prospective de l'avenir. L'objectif est de créer des organisations à la fois solides et souples, des gouvernances efficaces et sociocratiques, mettre au point des échanges qui ne soient pas que marchands, mais qui incluent la convivialité, le partage, l'hybridation de ressources, de créer des alliances entre producteurs et consommateurs et de privilégier la proximité tout en restant ouvert à l'ensemble du monde. Donc, il s'agit en fait de faire évoluer l'imaginaire sur ce qui est souhaitable pour tout à chacun et qui ne devrait jamais se faire au détriment de quiconque. Et pour nous, c'est ce que nous pensons être la définition de la liberté. Sur ce sujet, je pense que la première chose sur laquelle on peut revenir suite à ce que vient de dire Josette, c'est que l'histoire qui est présentée des 20-30 dernières années dans cet ouvrage n'était pas disponible jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que qu'on parle de plus en plus d'économie sociale et solidaire, mais tout ça reste souvent flou et il y a beaucoup de clichés qui gênent pour comprendre finalement quel a été l'apport de l'économie solidaire au sein de cet ensemble. En particulier, il y a deux réductions qui nous semblent remises en cause par la réalité de l'histoire. La réduction sectorielle. Il ne s'agit pas d'un petit secteur sympathique qui serait poser à côté d'un grand secteur capitaliste. Je pense que c'est le premier cliché contre lequel on peut s'élever. Il ne s'agit pas non plus, contrairement à ce qui a été longtemps dit et qui l'est encore parfois véhiculé d'un sous-secteur qui se consacrerait à insérer des gens qui n'arrivent pas à travailler dans l'économie normale. Et donc, je crois que ce que l'économie solidaire nous amène, c'est aussi la capacité de questionner l'histoire officielle. Je voudrais rappeler que cette histoire officielle telle qu'elle a été écrite a tendance à nous raconter que euh, voilà il y avait quelques expériences utopiques qui ont échoué et ensuite après euh, et heureusement il y a eu la définition des statuts de l'économie sociale association coopérative mutuelle qui à ce moment-là ont permis un développement je crois que cette histoire officielle elle est profondément questionnée par euh, les expériences d'économie solidaire mais aussi, par un certain nombre de travaux historiques qui sont apparus dans les 20 dernières années, après des travaux pionniers comme ceux de Thomson sur l'Angleterre, on a vu apparaître dans différents pays une nouvelle façon d'envisager ce qui s'était joué au 19e siècle, et en particulier de reprendre la question de l'association sans la réduire à un utopisme, et en regardant finalement ce qui a été possible à travers le mouvement des associations et comment est-ce que le mouvement de ces associations par exemple en France dans le premier 19e siècle avait finalement de réaliser la démocratie qui n'était pas uniquement une démocratie qui devait rester formelle mais qui ne pouvait progresser dans le concret que par l'auto-organisation des gens concernés et c'est pour ça que on a eu tout un mouvement dans lequel il n'y avait pas véritablement de distinction entre ce qui était du domaine des sociétés de secours mutuels, ce qui était du domaine de l'organisation de la production à partir des travailleurs et ce qui était domaine des revendications politiques. Et donc, je crois que ce que nous prouve cette façon de revisiter l'histoire, c'est que finalement, l'apport de l'économie solidaire, ce n'est pas un secteur marginal ou une contribution à l'insertion des pauvres, c'est en fait aussi une manière de repenser ce qu'on appelle la sphère politique et ce qu'on appelle la sphère économique. C'est-à-dire que la première chose que réintroduit l'économie solidaire par rapport à une vision qui était axée dans l'économie sociale sur l'entreprise et l'organisation, c'est le fait qu'il y a une dimension publique à ces initiatives. C'est-à-dire que ces initiatives ne se sont, font pas simplement pour produire des biens et services, elles se font aussi pour réagir à des injustices, pour euh, dénoncer euh, l'inertie euh, devant un certain nombre de dégâts écologiques. Et donc, ce qu'elles veulent montrer, c'est qu'une démocratie vivante ne se réduit pas à la démocratie représentative, mais suppose qu'il y ait des initiatives citoyennes qui soient en mesure, finalement, de prendre en charge un, un certain nombre de euh, questions. Et on voit bien que, à partir du moment où la mobilisation se fait de cette façon-là, on peut définir l'économie solidaire, non pas comme une émergence dans la fin du XXe siècle, mais aussi comme une résurgence par rapport à ce qui s'était passé dans la première moitié euh, du 19e siècle. Et c'est ce qui est repris aussi dans l'ouvrage à travers les thèses sur le délibéralisme euh, qu'Éric Dacheux et Daniel Goujon euh, argumentent. En même temps qu'il y a une redéfinition du politique en intégrant dans euh, euh, ce qu'est le politique euh, les euh, formes d'expression directe euh, d'espace public qui sont fait autour de problèmes quotidiens, il y a aussi une autre façon d'envisager l'économie hein, qui, je crois, permet de comprendre euh, ce qui est en jeu à condition de sortir de la conception orthodoxe de l'économie, c'est-à-dire que, en fait, euh, ce que l'on peut euh, saisir euh, des expériences, ça suppose de passer par une autre grille d'analyse que la grille qui réduit l'économie au marché. Et d'envisager avec les économistes dits substantivistes, comme Karl Polanyi et d'autres, que l'économie n'est jamais faite que d'un seul principe comme le marché, mais comprend des principes comme celui de la redistribution, et en particulier de la redistribution publique, bien évidemment, mais aussi des formes multiples de réciprocité qui sont tout à fait importantes et qui, sont aussi à prendre en compte et en même temps qu'à différencier de ce que l'on peut appeler le partage domestique, c'est-à-dire des, des formes d'économie qui, elles aussi, euh, sont cantonnées dans l'invisibilité très souvent parce qu'elles ne sont pas monétaires et qu'elles restent à l'intérieur de la sphère domestique. Donc, à partir de cette grille d'analyse qui est procurée par l'économie substantive, mais qui rejoint aussi euh, les euh, grilles proposées par l'écoféminisme, on a une autre façon d'appréhender l'économie qui ne considère plus que l'économie, c'est uniquement la création de richesses marchandes, mais qui considère qu'il y a un continuum entre différentes formes d'économie et ces différentes formes d'économie, elles permettent de ne pas se limiter quand on regarde l'économie à ce que les féministes appellent la production Hein, celle qui a été valorisée monétairement euh, et marchandisée la plupart du temps, mais d'intégrer aussi tout ce qui est fait pour la reproduction. Et, et ça, c'est un point euh, clé aujourd'hui, puisqu'en fait, le grand problème de notre monde, c'est comment va-t-il pouvoir se reproduire hein Et donc, cette espèce de fuite en avant dans euh, la création de richesses marchandes a très longtemps fait oublier finalement la question de la reproduction en le sous-traitant euh, finalement aux femmes dans des formes qui étaient méprisées euh, au niveau de l'ensemble de la collectivité et il s'agit bien comme le disent euh, Isabelle Guérin, Isabelle Illenkamp euh, et euh, dans leur contribution de démocratiser aussi des formes euh, de euh, d'économie euh, qui auparavant étaient domestiques en euh, les intégrant dans des formes plus larges de réciprocité, en faisant que, justement, parce qu'elles sont débattues, elles font euh, aussi émerger de nouvelles formes de réciprocité qui permettent de les démocratiser. Donc, je, je, je crois que ce que nous permet de voir l'ensemble du livre, euh, c'est finalement comment euh, on ne peut pas cantonner euh, ces euh, formes d'économie solidaire dans un sous-secteur ou dans une vision d'insertion, hein, mais on est obligé de prendre en compte ce qui finalement euh, est le message euh, de ces initiatives, c'est-à-dire comment est-ce qu'elles arrivent à questionner comment on a délimité le politique et comment on a délimité l'économie et comment finalement, par leur contribution à une transition écologiques et solidaire, elles amènent à retracer les frontières de ces sphères économiques et politiques. Donc, euh, moi, je vais vous parler un petit peu des, du panorama qu'on a souhaité mettre au cœur de, ce, de cet ouvrage, montrer que les, les initiatives de l'économie solidaire, finalement, elles s'étendent pratiquement à tous les secteurs de l'activité économique. Euh, ce qui fait la réalité de l'économie solidaire, c'est d'abord un groupe de citoyens qui, face à un, un besoin non couvert, euh, s'organise collectivement pour essayer d'y répondre. Euh, au, au, au, ces, au fil des ans, ces initiatives, ben, elles, se sont, elles ont émergé un peu partout en France, un peu partout, dans tous les territoires, dans tous les domaines. Pour pallier à, ce, à cette absence de solutions à leurs problèmes quotidiens, et c'est petit à petit que ces solutions se sont structurées euh, et elles se sont structurées souvent en revendiquant euh, une dimension d'innovation sociale ouverte à toutes et à tous, avec euh, beaucoup d'enjeux de, au, autour de la, la question démocratique et donc de nouvelles formes de, de gouvernance plus horizontale, plus inclusive et euh, avec le souci et souvent de faire, de faire preuve d'une vigilance, vigilance particulière à l'égard des enjeux à la fois écologiques et de justice sociale. Dans l'ouvrage, sans avoir la prétention de couvrir tous les domaines de l'activité humaine, on a été obligé de le réduire, sinon c'était un pavé qu'on aurait écrit, euh, on a quand même sollicité énormément d'acteurs de terrain pour nous raconter cette histoire-là à travers leurs témoignages de militants, de comment ça s'est construit, de comment ils se sont impliqués dans ces domaines. En tout cas, le, le panorama qu'on a proposé, il couvre un certain nombre de domaines. D'abord, de l'action sociale. Je pense notamment à toute la première partie du panorama avec toute l'approche de la petite enfance et le développement des crèches parentales qui ont, qui ont apporté un autre, à un moment donné où la question de, de, de, de, de l'accès aux. Au, au, à des systèmes de garde pour les enfants de nés cruciales, les crèches parentales, elles ont quand même amené un autre regard euh, sur, sur cette activité et, et c'est elles qui ont contribué par exemple à passer le terme de garde à celui d'accueil et euh, ont posé une autre relation euh, des parents, à, de, de la fonctionnalité du parent, euh, un autre regard sur euh, sur l'enfant, autour d'une approche globale de l'enfant et pas juste un endroit, quelqu'un qu'on vient placer là en attendant que ça se passe. Euh, dans l'action sociale, on peut parler aussi de la vie avec avec la régie, avec les régie de, la vie de quartier, avec les régies du quartier, euh, qu'on qu posait un autre regard sur la manière de répondre collectivement à l'amélioration du quartier euh, dans une rencontre entre habitants du quartier, collectivités locales, bailleurs sociaux. Euh, il y a eu aussi toute une démarche euh, dans les années 80 avec l'arrivée du chômage massif autour du, du, du regard sur le, le chômage et par exemple tout un travail de fait entre des associations de solidarité et des collectifs de chômeurs pour poser d'autres manières de, de régler ce problème du chômage euh, en partant de, de la parole des chômeurs. Et à partir de ce travail-là, ben c'est comme ça qu'ont qu émergé les premiers contrats aidés. Euh, dans les années 80, ou qu'aujourd'hui euh, apparaissent des initiatives comme euh, Territoire zéro chômeur. Euh, Au-delà de l'action sociale, euh, le, le, le, le, le panorama montre aussi tout le travail qui a pu être fait sur le, dans le domaine de la consommation, euh, aussi bien sur des approches autour de l'agriculture biologique hein, et de, de, de, de, du développement d'une alimentation saine et, et durable, saine pour le, le consommateur et durable pour, pour l'environnement, euh, on, on peut parler de, du développement de l'agriculture biologique, mais aussi des AMAP jusqu'au supermarché coopératif, euh, mais aussi toute l'approche sociale à travers le, le commerce équitable et la question du juste prix, euh, des liens entre producteurs et consommateurs. Et aujourd'hui, bah, on parle par exemple de sécurité social-alimentaire, on parle de, de circuits courts, on parle de, ré, de réflexion sur les liens entre l'économie de la proximité et puis euh, euh, une meilleure répartition des richesses à l'échelle internationale. Donc il y a tout un, tout un pan du livre qui présente ces euh, démarches, ces activités dans le champ de la consommation responsable. On va aussi sur d'autres champs importants de la, la, de la vie des citoyens, autour de la question de l'habitat, avec euh, toutes les logiques d'habitat groupé, d'habitat participatif, d'habitat social, d'habitat écologique. Euh, toutes les notions autour des transports, euh, avec euh, aussi bien euh, l'approche sociale autour des garages solidaires que, euh, que la question des mobilités douces. On aborde aussi toutes les questions liées à l'énergie, avec euh, notamment euh, la question de l'énergie renouvelable, l'énergie locale, l'énergie citoyenne. Et puis, euh, on, on approche aussi les filières de l'économie de circulaire avec toutes les questions du, du recyclage, du réemploi et des ressources. Au-delà de ça, le livre présente tout aussi euh, plusieurs initiatives autour de la question des finances, de, de l'argent, euh, notamment avec tout un, un, un article sur la question de comment on est parti des finances solidaires pour arriver aujourd'hui à la question des finances éthiques mais aussi sur le rôle que peuvent avoir les monnaies complémentaires aujourd'hui dans une autre manière de concevoir le développement économique des territoires autour de logiques de relocalisation, de logiques de, de, de sociales, de redistribution sociale, etc. Et enfin, euh, on a aussi essayé d'ouvrir la, la question du panorama et des activités à de nouvelles activités avec plusieurs articles qui traitent de la question du, du, du, du domaine de, de, du numérique euh, avec euh, tous les enjeux autour de la question de, de, du monde du logiciel libre, mais aussi euh, du, de, de, de l'Internet collaboratif. Je, je crois qu'on montre à travers toutes ces initiatives, c'est qu'au-delà de proposer des, des, des modèles économiques différents, euh, sur d'autres manières d'entreprendre, euh, l'économie solidaire, elle vient aussi questionner euh, tout euh, le, le, le rapport à l'éducation populaire. Comment on refait euh, de la citoyenneté économique, comment on permet aux gens de se réapproprier l'économie par leur pratique et, euh, et aussi euh, comment euh, l'économie solidaire, en fait, c'est un, un espace d'émancipation. Donc ça, c'est le panorama vraiment des initiatives solidaires, c'est un, un, une partie importante, mais c'est pas la seule partie, on a construit derrière ça toute un, un une partie qui... Il pose la question de comment l'économie solidaire est venue croiser euh, d'autres mouvements qui se constituent en parallèle d'elle, comme par exemple la question du développement local, comme par exemple la question de l'écologie avec aujourd'hui la question de la transition climatique, comme par exemple la question euh, de, de, de, de la démocratie. Et puis, euh, et puis la dernière partie de l'ouvrage, dont on ne parlera pas euh, là dans la présentation, mais qui pourra peut-être ouvrir, dont on reviendra sûrement à partir de vos questions, traite plutôt des pistes de demain, des enjeux qu'il peut y avoir pour l'économie solidaire pour demain. C'est une partie dans laquelle on va parler autant de la transition écologique que des questions de la reconnaissance du bénévolat ou de, du rapport qu'entretient l'économie solidaire au service public. Voilà, ben j'ai fini sur cette partie-là. Je ne sais pas si vous, Jean-Louis, vous, vous voulez revenir sur la conclusion. Bon, on va plutôt bon. ouvrir le débat, non Ouais, au et voilà, vous pouvez participer en levant la main et en, en ouvrant vos micros voilà, ou en envoyant des, des remarques sur le chat. C'est toujours difficile de commencer. <rire> oui, ça peut paraît. Être. Peut-être qu'en en attendant les premières questions, moi, je voudrais quand même, parce que je ne crois pas qu'on l'a présenté aucun de nos trois, un petit peu l'objectif qu'on avait à, à, en écrivant ce livre. Euh, alors, bien sûr, il a été écrit dans les 20 ans, à l'occasion des 20 ans du MES. donc c'était une manière de revisiter notre histoire, mais c'était surtout aussi une manière de, de toucher l'ensemble des, des personnes, des citoyens qui, à travers leurs pratiques, se mettent à militer dans quelque chose qui relève des initiatives de l'économie solidaire, sans aborder l'économie solidaire dans sa complexité et dans son projet transformateur. Donc c'était vraiment amener les citoyens à dire « bah oui, à partir de mes pratiques, finalement, je participe à quelque chose qui peut transformer le monde ». Ça, c'était vraiment notre objectif, c'était de donner cette vision globale, cette vision transformative de l'économie solidaire à des gens qui s'engagent d'abord bah, dans une crèche parentale, dans une AMAP, dans, dans un, un garage solidaire. Oui, et puis c'était aussi euh, de collecter des discours qui sont assez éparpillés par ailleurs, parce que évidemment, les AMAP s'expriment sur ce qu'elles font, euh, les. les... Enercop fait la promotion de l'énergie verte, etc., etc. Mais tous ces discours étaient très dispersés. Et alors, on voulait, comme l'a bien dit Jean-Louis, combattre tous les stéréotypes assez, pour certains, un peu méprisants sur cette économie et faire vraiment montrer à quel point c'est un outil de transformation sociale, et économique et politique. Il euh, y a Mathieu Avenel qui voudrait intervenir. Allez-y, en ouvrant votre micro. Votre bonjour, bonjour, à, bonjour à tous. Euh, je vous remercie pour euh, ma participation et pour vos interventions. Alors, ma question, ce serait, comment est-il possible de développer euh, l'économie sociale et solidaire actuellement aujourd'hui, dans un pays qui n'a pas encore de loi cadre, euh, comme nous, nous avons la loi Amont notamment sur la fiscalité qui est encore la même que l'entrepreneuriat dit euh, normal, si je peux me permettre le gros mot. En fait, ce que vous dites, Mathieu, je commence et puis vous compléterez, euh, euh, renvoie, je pense, à l'importance de la... dynamique, hein, parce que... On est toujours, face à l'économie solidaire, comme à d'autres phénomènes, pris entre le pessimisme et l'optimisme, la bouteille à moitié vide et la bouteille à moitié pleine. Je pense que à la fois, c'est peu de choses, et en même temps, quand on voit la manière dont ça a évolué dans les 30 dernières années, on se rend compte qu'il y a eu une nouvelle vague d'initiatives à partir des années 1960-1970. Et dans la première partie du XXIe siècle, on a eu plus de 30 pays qui, dans différents continents, ont adopté des lois-cadres ou des nouvelles politiques publiques en la matière. Et donc, il y a eu tout un ensemble de pays dans lesquels, au départ de ces initiatives, il n'y avait pas de cadre législatif approprié. Et on pourrait prendre de nombreux exemples dans lesquels, et on, presque tous les pays même en France avec la loi Hamon, on ne peut pas se contenter euh, de ce cadre qui n'accueille pas finalement euh, la diversité de toutes les initiatives mais néanmoins il y, y a un processus de reconnaissance qui est en cours euh, qui est en cours au niveau euh, national mais aussi international euh, on pourrait citer euh, les euh, démarches, qui aujourd'hui euh, sont menées au sein de, du Bureau international du travail pour reconnaître la place de cette économie sociale et solidaire. Euh, et donc, euh, je, je crois que ce que vous dites nous invite à regarder ça dans une perspective qui est une perspective dynamique et qui permet, je crois, euh, de resituer euh, là où on en est, avec à la fois les avancées et aussi les insuffisances. Oui, moi, je voudrais dire que je, je, je suis membre actif du RIPES, le réseau européen. Et bien sûr, au sein de, du réseau européen, il y a une grande diversité de possibilités de développement. Et le, le RIPES a 10 ans maintenant, RIPES Europe a 10 ans, et euh, au fur et à mesure, on a vu des pays qui n'avaient absolument rien de, de, de prêt pour ça, notamment la Grèce. La Grèce, en l'espace de cinq ans, quand on les a approchés, qu'on a travaillé avec eux, euh, au bout de cinq ans, ils avaient réussi à faire en sorte qu'il y ait une, une loi cadre. Alors, les lois cadres, on peut s'interroger quelquefois sur leur pertinence, pour ce qui concerne celle qu'on a, nous, la loi amont on a bagarré le MES et, et d'autres euh, de façon à ce qu'elle soit au plus proche des réalités et elle ne l'est pas encore. Et d'ailleurs, elle va être révisée et on s'en inquiète. Mais euh, en fait, si on regardait toutes les initiatives que Bruno a, a citées, et moi je peux parler pour les crèches parentales puisque j'étais dans cette partie, au départ, on n'était on euh, pas... C'est en faisant qu'on a fait reconnaître, mais sinon au départ on n'était pas reconnu, les, les premières crèches parentales étaient sauvages, entre guillemets. Les régies de quartier ont mis un temps fou à, à se faire admettre, etc. etc. Donc euh, c'est pour ça qu'à votre question je répondais en, en faisant, en se, en se regroupant, en faisant la démonstration que ça marche c'est efficace, que ça répond à un besoin, qu'il y a une dynamique, comme dit Jean-Louis. Je crois qu'il y a une, une question dans le chat, non oui. Peut-être de passer à la prochaine question. On va dire à, à Mathieu que dans l'ouvrage, il, il y a toute une partie euh, qui revient un peu sur l'historique et la construction de, de l'économie solidaire en France. Et, et qui reviennent à la fois sur euh, la question de la construction euh, du cadre législatif, comment le, les mouvements d'économie solidaire a, a contribué à l'élaboration de la loi française, avec, comme le disait euh, Josette, quand même euh, des avancées. On était content d'avoir euh, la loi à Mont, mais on était aussi très déçus, puisqu'au début, on voulait une loi cadre. Or, on a, on a fini avec... C'est plus une loi cadre de l'économie sociale et solidaire comme une autre manière de concevoir l'économie, mais c'est la loi des entreprises de l'ESS. Ce n'est pas exactement la même chose. Euh, on a aussi des articles sur la co-construction des politiques publiques. Comment l'économie so solidaire a contribué à la construction de politiques publiques, euh, que ce soit dans les régions, euh, dans les collectivités locales, etc. Euh, je voudrais revenir aussi sur le fait que euh, l'ESS, par rapport à, à la question qui a été posée, l'ESS est un peu une particularité française, il y a beaucoup d'endroits où on ne parle pas d'économie sociale et solidaire, on ne parle que d'économie sociale, que d'économie solidaire, voire où on emploie d'autres mots que l'économie sociale et solidaire, et que dans, dans cet enjeu-là, nous, dans le livre, ce à quoi on est attaché, euh, le MES, ses membre de, de de la Chambre française de l'économie sociale et solidaire et participe au Conseil supérieur de l'ESS, nous ce est attaché à défendre, c'est qu'au-delà de, de l'économie euh, gérée par les organisations, euh, les entreprises, euh, nous on défend l'idée que l'économie c'est d'abord une affaire de citoyens. Donc euh, l'enjeu sur la citoyenneté économique est euh, donc enjeu essentiel pour nous et l'autre enjeu c'est la question de... Cette hybridation des ressources, et cette approche d'une économie qui n'est pas seulement une économie de marché, mais qui renvoie à la questionnement du rapport à la redistribution, du rapport aux services publics et à l'économie de la réciprocité. Donc, c'est vraiment ces deux enjeux sur lesquels on a essayé de… De, de, de faire avancer et qui reste sur lequel il reste un, beaucoup de chemin à parcourir au niveau notamment par exemple de l'évaluation la, de, de, la, de la loi qui est faite aujourd'hui où on voit bien que c'est des questions qui sont sur lesquelles la loi ne va pas très loin. Quoi, il y a beaucoup de choses qui, qui restent en suspens. Je vous remercie à tous pour vos réponses. Merci. Il y avait une question, je crois. De... Oui, de votre point de vue, quelle est la capacité de l'économie solidaire de fédérer la variété d'initiatives qui visent un renouvellement de l'économie d'un point de vue social et solidaire ah. ben Moi, je voudrais bien commencer là-dessus parce que c'est un des, des chapitres du livre qui, où on pose la question des convergences. Euh, alors, moi, je vais répondre partiellement, mais sur un champ qui m'intéresse particulièrement puisque je, je l'ai... Ça a été dit dans ma présentation, je suis euh, euh, membre aussi du collectif de la transition citoyenne, où j'y représente le MES. Et euh, par exemple, dans le, dans le livre, moi, j'ai essayé de montrer en quoi l'économie solidaire, finalement, était un levier pour les acteurs de la transition écologique et de la transition euh, en général, euh, parce que, euh, finalement, les outils que nous, on développe depuis des années euh, viennent nourrir, euh, viennent donner des solutions pratiques sur des manières de mettre en acte la transition écologique. Donc, euh, je pense qu'on a tout à fait sur la question des communs aussi, avec euh, tout le travail qu'on peut faire avec les, les communs autour de la redistribution et la réappropriation des communs. Euh, C'est aussi vrai euh, euh, dans, le, dans les logiques de, de, de réappropriation de l'économie par les territoires, autour des logiques de développement local et de, de réappropriation d'une économie locale. Donc, je crois qu'il y a pas mal d'endroits où l'économie solidaire, par ses pratiques, donne des solutions à des mouvements qui sont bien au-delà ou qui se définissent pas et, et essentiellement par l'économie, mais qui se définissent par d'autres enjeux Je vais laisser Jean-Luc compléter. <rire> non, mais je pense que la, la question que tu poses, c'est une question en fait aussi de euh, Qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire qui est aussi un monde en mouvement hein, C'est-à-dire que euh, l'économie sociale, historiquement, s'est définie de manière assez cohérente comme un ensemble d'entreprises collectives, d'organisations qui avaient des particularités au sens où elles n'appartenaient pas aux dépenteurs de capitaux, mais elles appartenaient à des membres concernés par l'activité. Hein, C'est un acquis tout à fait important. Mais ce qu'a montré l'histoire également, c'est que cela ne suffisait pas à euh, permettre qu'il y ait euh, un évitement de la banalisation tendancielle que l'on connaît quand on est immergé euh, dans des secteurs d'activité dans lesquels on est en concurrence avec euh, un grand nombre d'entreprises capitalistes. Et donc, je pense que la, la question que vient de poser de Bruno, c'est une question ouverte pour l'avenir, est est On est-ce qu'on peut continuer avec une représentation de l'économie sociale et solidaire qui soit euh, un ensemble d'entreprises collectives, ou est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des dynamiques citoyennes qui, en fait, ont à la fois une activité économique, mais pas seulement, hein, et ont aussi une signification politique. Et, et à ce moment-là, ça appelle une autre façon d'agir comme une autre façon de conceptualiser ce qui est en jeu. Hein. Et, et je crois que la, la question posée, c'est est-ce que, l'économie solidaire vient modifier aussi euh, euh, la manière dont on se représente l'économie sociale et solidaire, ou est-ce que c'est juste un, une adjonction à la marge Je crois que c'est ça la question que, qui, euh, qui est posée. Oui, moi j'ajouterais une chose qui me paraît euh, tout à fait intéressante à l'heure actuelle, c'est qu'il y a beaucoup de, de jeunes euh, qui cherchent euh, D'abord, qui sont formés pour des métiers, euh, disons, très prestigieux et qui claquent la porte en quelque sorte en disant « Mais non, je, finalement, on n'ira pas là, parce que là, c'est le grand capitalisme, là, on, on veut faire quelque chose qui a du sens pour nous et pour, le, et pour les autres. » Et euh, je suis très intéressée par leur, euh, par leur euh, réflexion, parce qu'en en fait, euh, ils reviennent beaucoup sur des métiers du fer, des métiers où on, où on prend la matière en main et on fabrique et on refait en quelque sorte le monde grâce à cette matérialité. Et d'une certaine façon, c'est un signe intéressant des gens qui reviennent à la terre, des gens qui reviennent à des, à des boulots artisanaux, euh, des gens qui euh, euh, abandonnent en quelque sorte la, la situation de col blanc euh, prestigieux, euh, prestigieuse et qui vont réinventer une autre façon de vivre au monde. Et c'est un peu ce que l'économie solidaire essaie de démontrer. C'est-à-dire que quand on parle de sobriété euh, en ricanant un peu, l'économie solidaire montre qu'on peut très bien vivre en faisant des choses très intéressantes mais en ne courant pas après le profit, parce que là, vraiment, ça, c'est fondamental. Aussi bien, aussi bien l'économie sociale que l'économie solidaire, il n'y a normalement pas de profit personnel. Il y a une répartition à l'intérieur même de la structure qui va faire que, bon an, mal an, euh, on répartit mieux, en tout cas, que dans l'économie classique. Euh, et, et il y a surtout, et, et, et c'est important, la, le souci de travailler pour autre que soi-même, c'est-à-dire toujours de penser dans du collectif. Ce que je fais a-t-il un sens pour tous ceux qui, qui m'entourent Ce que, que je fais a-t-il un sens pour la planète On avait une réunion cette semaine, on a beaucoup discuté, est-ce qu'on fait une réunion à l'étranger alors que… On sait euh, presque tous interdits le voyage en avion. Bon, mais c'est des débats qui font avancer, je dirais, la réflexion générale sur qu'est-ce qu'on fait, nous, tous les jours, en travaillant pour euh, faire en sorte que ce monde ne s'écroule pas, comme nous le prédisent toutes les augures. Plus personne n'ose. Euh, René, tu veux rebondir par rapport à ce qu'on disait? Ben, je, je partage tout à fait le, le point de vue que euh, l'économie sociale et solidaire, ça, ça s'inscrit dans un grand mouvement. Pour favoriser la transition, que c'est la voie de passage, en mon sens, obligée hein, de sortir d'une économie qui est, qui est axée sur le profit et donc une croissance immodérée pour une économie qui est axée sur le bien-vivre. Hein, ce qu'on décrit, là, que c'est possible de vivre dans la sobriété, c'est le bien-vivre. Euh, ça, c'est un point de vue que je partage. Euh, ma question, je, ce qui me préoccupe au fond, c'est que ce que je constate, c'est qu'il y a un éclatement aussi des, des mouvements ou des initiatives qui vont dans ce sens-là. Et la question, c'est comment on fait pour euh, favoriser une fédération des forces pour accentuer le changement. Est-ce qu'on doit attendre qu'il y ait une espèce de contagion générale? En tout cas, je ne sais pas là. Je trouve que c'est la question qu'on se pose. Uh, actuellement, on est dans une recherche sur la transition écologique et les, les initiatives de développement des territoires. Et on se rend compte que, bon, ce pas facile de, de, de, de rassembler les gens autour de ces, ces enjeux-là qui appellent des changements dans notre façon de vivre? C'est un petit peu ça le sens de ma question. et Je trouve que je suis d'accord avec le, le fait que euh, l'important, au fond, c'est que l'économie sociale et solidaire euh, soit, se, se généralise, que, que le mouvement soit porteur et favorise des changements d'attitude. En même temps, bon, comment on peut changer d'échelle aussi à un moment donné? C'est un petit peu la, le sens de ma question là, tantôt. Moi, je pense qu'elle se développe de façon amibienne. C'est-à-dire que les, le désir des structures qui, qui, qui, qui démontrent une force, etc., je crois que c'est un modèle qui ne marche plus. Par contre, la diffusion par contagion, par... Euh, euh, bah, pour, en démontrant à quel point euh, c'est intéressant, efficace, proche de ce que l'on recherche, etc. Ça, ça avance. C'est-à-dire que quand nous, qui sommes sur le terrain depuis euh, très longtemps, René, hein, <rire> <Ouais>. <rire> on voit au fur et à mesure comment de nouvelles initiatives créent tout d'un coup des choses auxquelles on n'avait pas pensé, ou bien prennent en main un dossier. Très important, comme par exemple celui du recyclage, du, recyclage, du maintien des, des, des objets le plus longtemps possible, de réduction de la consommation. La chose que les AMAP et d'autres euh, systèmes de, de procurement de, de, de nourriture font, de rapprocher les, les producteurs et les consommateurs pour éviter toute la marche qui leur est volée il faut dire ce qui est aux uns comme aux autres par des intermédiaires inutiles, le, le désir d'arrêter, de, de, de faire en sorte que les transports soient, soient plus, plus doux, comme on dit, c'est-à-dire induire le vélo, induire la marche à pied, etc. Ça, c ce sont des initiatives qui viennent du même esprit. Donc, qu'on ne soit pas un mouvement extraordinaire qui rassemble 200 000, mais on travaille avec d'autres dans certains contextes. Et euh, en, en réfléchissant tous ensemble, on fait chaque fois avancer un peu, un peu les choses. Ceci dit, on n'a pas que des amis, évidemment. Je voudrais aussi ajouter une dimension. Je pense qu'on est vraiment sur des processus de, de transformation, donc c'est forcément des processus longs et qui nous renvoie tous, individuellement et collectivement, à, à nos propres contradictions, paradoxes, ambiguïtés. Et aujourd'hui, ce processus, il nous demande à la fois de muter individuellement euh, sur notre rapport à la consommation, à la propriété, euh, etc., et de aussi euh, nous transformer collectivement pour apprendre à, à vraiment être dans de la démocratie participative, dans des modes de gouvernance qui permettent à, à chacun de s'exprimer, etc. Et donc, forcément… Euh, euh, euh, si on veut vraiment penser, transformer et pas, et pas euh, révolutionner pas être dans une, un conflit euh, qui risque d'arriver euh, de rapport de force euh, dont on sait, ne on sait pas quel monde sortira demain, si on veut vraiment euh, euh, faire une transition ben forcément ça prend du temps et j'ai envie de dire euh, euh, le, le, le chemin fait que petit à petit la, la, la somme de gens appliqués là-dedans grandit et, et et, et voilà, ça demande du temps et, c et, et ce temps est nécessaire. Moi, je me rappelle quand il y a eu les états généraux de l'ESS en France, euh, des gens avaient posé euh, l'économie sociale et solidaire comme la solution aux crises systémiques du capitalisme en disant ben, « il y a déjà une solution qui existe, c'est l'ESS ». Je leur ai dit « mais vous êtes fous, vous êtes en train de nous mettre comme si on était déjà une solution alors qu'on est juste un monde en construction ». Et je pense qu'on ne peut pas apparaître comme une solution immédiate. Cette solution, elle demande tant de transformations collectives, individuelles. Elle demande d'aborder un monde de plus en plus complexe, donc d'avoir de, de, accès, de comprendre cette complexité. Et que forcément, c'est quelque chose qui doit se faire sur eux, avec le temps. Quoi. Je crois que Mohamed Meshkar souhaitait aussi participer. Oui. Bonsoir, un grand merci à vous pour cet ouvrage encore, qui est une étape bien sûr très intéressante en mouvement. J'ai trouvé le titre très, très intéressant. Moi, j'ai une question qui concerne ce qu'on appelle un petit peu les établissements en travail social. On sait que dans le champ de la formation des travailleurs sociaux, il y a un nombre important d'établissements qui fonctionnent avec le, un statut associatif et qui se sont déclarés depuis quelques années, euh, la loi Hamon peut être à jouer, euh, dans le, qui se déclare, bien sûr, dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que je, euh, personnellement, parce que je suis issu hein, de travail social, je suis formateur, et ce que j'ai remarqué, c'est que un, ces établissements se retrouvent en grande difficulté depuis, je dirais, la, la concurrence un petit peu euh, et cette libéralisation du monde de, de la formation. Euh, à votre avis, quelle issue, comment on peut un petit peu surmonter cette, ces difficultés? Puisque c'est vrai, quand on dit… Euh, des associations qui se retrouvent parfois même en concurrence, parce qu'il y a aussi hein, il y a cette dimension économique qui euh, les met euh, vraiment en tension. Comment vous voyez un petit peu, quel est un petit peu pour ce secteur associatif qui se trouvent en grande difficulté quant à la gouvernance associative, parce que c'est vrai, parfois, il faut prendre des décisions parce que c'est un marché euh, qui oblige aussi euh, marché, oui, de marche oui, de fonctionner ou de bouger avec les deux pieds. Voilà, je ne sais pas si je suis, je suis clair. Vous êtes si. très clair. Hein, je pense que vous soulevez une question qui euh, euh, est tout à fait essentielle parce qu'elle mentionne les ambiguïtés en fait, qui sont liées aujourd'hui à une définition polysémique de l'économie sociale et solidaire. C'est pour ça que je pense qu'il est important de revenir aussi à un certain nombre d'évolutions. Ce qui est clair, c'est que depuis 10 à 20 ans, il y a une manière de parler d'économie sociale et solidaire qui renvoie à un mouvement qui est très entrepreneurial, très managérial, mais finalement, vous avez des dirigeants d'associations qui vont utiliser la terminologie économie sociale et solidaire pour faire des entreprises sociales, c'est-à-dire pour convertir leurs associations en entreprises. À mon avis, euh, tout, tout ce mouvement est euh, aujourd'hui en train de créer le problème massif que vous connaissez, c'est-à-dire la difficulté de recrutement dans le travail social, hein, euh, parce que les gens sont écoeurés, de devoir faire autant de reporting sur leur activité, d'être soumis à une pression de la part du management qui n'entend pas leurs conditions de travail au quotidien. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une partie du monde associatif qui s'est tournée vers l'entreprise en considérant, parce qu'il y a eu tout un mouvement qu'on a appelé de professionnalisation gestionnaire, qu'il n'était plus possible de faire autrement et qu'il fallait s'adapter à cette nouvelle donne gestionnaire. On pourrait... Alors, voir euh, comment est-ce que ça s'est introduit euh, aussi avec un certain nombre d'idéologies euh, qui ont été très, très prégnantes euh, à partir de la fin du XXe siècle. Mais il y a aussi une autre façon, et, et c'est celle, je crois, de l'économie solidaire, d'envisager l'économie sociale et solidaire, qui est justement euh, une euh, façon d'essayer de voir comment est-ce qu'il est possible de se structurer autrement dans l'action collective d'une association, en laissant plus de place à la délibération, à la participation, aussi bien des personnes accompagnées que des professionnels. Et ça, c'est tout un travail finalement qui ne se modélise pas sur le modèle de l'entreprise, mais qui permet d'ouvrir des espaces dans lesquels il est possible de respirer. Et cet enjeu, l'ambiguïté que vous soulevez et les enjeux de choix entre ces deux voies, ils sont, je pense, absolument décisifs pour l'avenir du travail social. et On essaye de de montrer dans le livre, à travers le chapitre Travail social et économie solidaire, qu'il y a aussi, c'est un mouvement qui s'amorce, tout un ensemble de euh, dirigeants associatifs aujourd'hui qui euh, refuse justement de s'engager dans le mimétisme vis-à-vis -vis de l'entreprise et, et qui voit bien que ce qu'il faut essayer de réinvestir, c'est les spécificités que peut, que peut permettre le statut associatif au lieu de se normaliser, de se standardiser sur ce que l'on veut nous indiquer comme la voie unique depuis quelques décennies. Donc, je pense que la question que vous soulevez, elle est très importante. Sur cette question-là, moi, je voudrais, bien, je voudrais quand même donner quelques éléments pratiques où on voit que la perte de sens et de militance... Euh, dans les gouvernances de ces structures-là, euh, nous, nous amènent à glisser vers euh, ce que vient de décrire euh, Jean-Louis. Euh, par exemple, on voit de plus en plus des glissements, euh, par exemple, de, des méthodes d'évaluation de l'action sociale vers des méthodes d'évaluation de l'impact social. Euh, défendre l'évaluation de l'utilité sociale, c'est différent que d'accepter euh, d'être réduit à la mesure d'impact euh, D'effets euh, indirects euh, sur ce que ça a produit sur le territoire avec des critères quantitatifs euh, voulus souvent par des financeurs, etc. La deuxième chose, c'est ce que disait Jean-Louis autour de comment on recrée de la démocratie à l'intérieur même euh, de, de ces, ces espaces-là en lien avec le territoire et comment on organise la, les, les, la, partie, la participation des partis, de l'ensemble des parties prenantes projet associatif. Mais je dirais qu'il y a aussi d'autres choses, par exemple. Il y a un enjeu qui est peu compris par les associations à défendre la subvention. La subvention, elle a été sacralisée en France dans la, par la loi de 2014, qui a reconnu la subvention à part entière. Et pourtant, depuis, on la voit disparaître au profit des appels d'offres. Donc, refuser de rentrer dans des logiques d'appels d'offres en disant « mais nous, on, a, on, on est un acteur qui agit pour l'intérêt général du territoire, on revendique d'être financé sous forme de subvention et pas d'appels d'offres », c'est une revendication. Que, que doivent porter ces structures-là Elles doivent reprendre cette dimension militante que souvent elles ont perdue au seul service de la gestion. Et, et ça, ce n'est pas, pas possible. Oui, moi je, je, je voulais dire juste la même chose en, en rappelant quand même que le secteur social est un secteur euh, parapublic et que par conséquent, il rend service à la communauté. Et, mais c'est en cela qu'il est menacé. C'est que ça n'intéresse pas du tout les investisseurs qu'il y ait des, des structures qui soient financées par l'État pour faire un travail d'intérêt général. Et on voit bien en ce moment ce qui se joue, par exemple dans ce qu'ils appellent l'or gris, c'est une horreur, c'est-à-dire la, la course à la création, à la prédation des EHPAD parce que ben, quand c'est euh, géré euh, bien, bien capitalistiquement, si je puis dire, ça rapporte. Euh, et donc les associations qui, elles, sont anciennes sur ce terrain et, et font ce travail, et très bien depuis très longtemps, ont du mal à, à se défendre face à une, ag une agressivité euh, des investisseurs, soi-disant sociaux. Donc, c'est vrai que là, il y a un plaidoyer qu'il faut absolument mettre au point et qu'il faut chaque fois asséner à, à nos interlocuteurs. Nous, quand nous faisons quelque chose qui est du parapublic, c'est-à-dire que l'État ne prend pas en charge mais délègue, l'État doit abonder parce que ça ne peut pas être commercial. Ce qui fait que, je vais essayer d'en sur les questions suivantes pendant qu'on y est, euh, ce qui fait que le, le, la position des acteurs de l'économie solidaire n'est pas facile parce que, chaque, comme on est dans un environnement qui est défavorable, voire hostile, chaque jour, c'est quels sont les compromis que je suis obligé de passer sans tomber dans la compromission. Et, et, et, et ça, c'est c'est une difficulté que vivent chacun des acteurs et que, euh, je trouve, euh, a été très peu prise en compte dans le milieu intellectuel euh, jusqu'à très récemment. Hein C'est-à-dire que euh, dans le milieu intellectuel, on essaie d'en parler dans la conclusion euh, tous les trois, mais euh, je crois qu'il y a eu un, pendant très longtemps un profond mépris pour toutes ces petites expériences ordinaires c'est-à-dire que les intellectuels se plaçaient du côté de la grande révolution et accusaient toujours les acteurs de ne pas en faire assez, d'être imparfaits, de ne pas être conformes à ce qu'ils devraient être. Et je crois que c'est ça aussi qui est en cause, c'est-à-dire un autre type de travail entre les acteurs et les chercheurs. Il ne s'agit pas pour les chercheurs de juger les acteurs et de considérer qu'ils n'en font jamais assez, mais au contraire de travailler avec eux pour essayer de, de, de voir comment est-ce que l'on peut participer d'une réflexivité, d'une intelligibilité collective, justement par rapport à, à la difficulté euh, qui est celle euh, du quotidien. Ce qui veut dire que euh, par rapport à cette transition globale, et j'en viens un peu à la question qui est posée par, euh, euh, je crois, Loïc Loidreau, mm -hmm. je, je, je crois que euh, il faut en matière de transition écologique et solidaire, à mon avis, faire plus confiance à la démocratie qu'à l'obligation. C'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est que les initiatives n'y arriveront pas toutes seules. Et donc, il faut qu'il y ait des alliances avec des pouvoirs publics. Ça se fait en France, on l'a vu avec le réseau des territoires pour l'économie solidaire, en particulier au niveau local et régional. Il y a des avancées de ce point de vue-là. Mais je ne pense pas qu'on puisse faire cela sous le régime de l'obligation, parce qu'à ce moment-là, euh, on va retomber euh, dans des formes d'autoritarisme qui, justement, euh, sont des formes de pouvoir qui posent problème, comme le rappelait Josette tout à l'heure. Et en ce qui concerne les représentants de l'économie solidaire en France, euh, je, je crois que euh, par rapport à la réforme des retraites, euh, ils ont, <rire> ils ont Il pris de position. Même soit individuellement, soit collectivement, euh, contre ce projet, parce que ce projet, effectivement, il fait payer toujours les mêmes, c'est-à-dire euh, les classes moyennes et, et les classes inférieures, euh, finalement, sans euh, permettre à ce qu'il y ait d'autres types de contributions bien communs. Euh, et et c'est bien ça qui euh, euh, est révoltant euh, dans ce type de projet. Oui. Je dirais que sur les questions des retraites, l'économie solidaire et l'ESS, globalement, on porte déjà un certain nombre de propositions qui permettraient d'avancer sur ces questions-là. Je pense notamment au revenu universel, qui pourrait être une, une manière de répondre différemment à la question des retraites. Euh, je pense aussi qu'on euh, est attaché à défendre le, le, le droit des salariés, même si on, on est ouvert aux nouvelles formes d'emploi, et que sur ces questions-là, la question du, de la relation et de, au bien-vivre et à, à, à permettre aux gens, quel que soit leur statut, de bien exister dans cette société, euh, c'est des valeurs qui sont vraiment ancrées euh, dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Pour le coup. Oui, et puis moi, je rajouterais euh, que… Dans l'économie solidaire, on fait une distinction entre le travail, le tripalium, qui est douloureux, et l'activité elle-même, l'activité que chacun mène. On s'aperçoit, et j'en suis un exemple absolu, que quand on est soi-même passionné par son travail, on n'a aucune difficulté finalement à travailler plus longtemps. La question n'est pas là, c'est la question de l'obligation de travailler. Ce n'est pas la même chose. Mmh. Or, on voit bien que tous ceux qui, font des, qui ont un travail satisfaisant, gratifiant, etc., ils continuent à travailler, même quand ils ont déjà leur retraite. Euh, ils, au contraire, ils ont envie. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a des bénévoles dans les associations, parce que beaucoup de de bénévoles sont à la retraite ont donc du temps disponible et euh, éventuellement des, des compétences à partager euh, donc c'est tout à fait fondamental la question c'est l'obligation de travailler et la question de la pénibilité n'est franchement pas prise en compte euh, une infirmière qui soulève des malades qui font des fois trois fois leur, leur propre poids ce n'est pas, pas pensable de, les faire de faire travailler ces gens jusqu'à 64 ans, 65 ans. Des maçons, des, des couvreurs, c'est évident que ces gens doivent s'arrêter plus tôt et pouvoir peut-être avoir une deuxième vie moins laborieuse, moins tripalium hein, parce qu'ils auront un revenu qui leur permet peut-être de développer des compétences qui sont restées à l'arrêt à cause de leur obligation de travailler. Donc on a aussi dans l'économie solidaire une réflexion sur le travail, sur le care au travail, c'est-à-dire faire en sorte qu'on travaille dans un milieu bienveillant, travailler sur les relations que les gens ont entre eux de façon à justement parce qu'on est dans l'univers de la compétition, hein. donc ça c'est déjà, c'est très compliqué à, à détricoter ça. Et euh, si on veut être dans la, dans la combinaison des talents, etc., il, il faut complètement éradiquer la question de la compétition, mais on, on ne change pas euh, d'imaginaire du jour au lendemain, donc c'est des choses, ce que disait Bruno, c'est des choses qui sont sur le temps long et qui se travaillent au quotidien, et euh, nous, on fait un tas de formations sur euh, la gouvernance. Ben, la gouvernance, c'est des gens avec qui il faut travailler, avec qui, euh, et surtout euh, en, en essayant de maintenir le plus possible un niveau horizontal de dialogue et non pas euh, la hiérarchie que nous connaissons et qui est mortelle. Bon, ben, je vois qu'il y a du travail. <rire> de... Pour les années qui arrivent euh, merci beaucoup à tout le monde je crois qu'on est obligé d'arrêter là et euh, bon on ne peut que vous encourager à lire le livre